Monsieur Moubarès, vous avez des projets en ce qui concerne la télévision Si, c'est difficile du fait de la configuration du pays. Mais pour Kaboul et sa région, nous avons une étude qui est faite par un expert du pays ami, la France. Nous espérons avoir un jour une télévision par la coopération avec la France. Mais aujourd'hui, à Radio Kaboul, on a fait un peu de télévision pour la France, jouant dans les costumes nationaux à l'air Part of one